j'aimerais bien savoir si un booktubeur ou une booktubeuse a fait un booktube de mon roman. Booktube, of tour Cécile Chartres. Bonjour chers lecteurs, bonjour chère lectrices. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Brouzouftour de, de, de Cécile Chartres qui raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Victorien qui... Marilou, t'as mangé ta chambre mon Dieu, quelle catastrophe ce boutume! Ce qui serait vraiment le rêve pour une écrivaine, ce serait de savoir si vraiment tous mes lecteurs ont bien lu mon livre. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des broussoufles! Aux candidats surtout, qui sont venus dans leur tenue de lecture habituelle, c'est-à-dire en pyjama. Voici l'équipe 1, les petits calamars! Et l'équipe 2, les Chipirons Et pour cette émission vraiment spéciale, j'ai invité les deux personnages principaux de mon roman. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Victorien, 14 ans Et Colette Sa grand-mère de 77 ans au compteur Oh, il me connaît, il me connaît. Je suis tellement ravie d'être ici. Merci, Cécile. Jamais j'en aurais pensé de faire une émission télé avec Jean-Pierre... Euh, je voulais dire Cécile Chartres. Ah, vous reconnaissez bien là notre Colette, la plus bavarde des grands-mères. Nous allons pouvoir commencer la première question. Notre héros, victorien, vit une adolescence. Réponse 1. Tranquille et joyeuse. Réponse 2. Heureuse, avec une grand-mère très présente. Réponse 3. Un peu compliqué avec une maman en galère d'argent. Réponse 2. Mais non, réponse 3. Ah non, c'est Ypsi qui a la de réponse. Bravo Enfin, pour moi, c'est pas facile tous les jours à la maison. Ma mère est infirmière et elle n'arrive pas à boucler les fins de bon. mois. Allez, mon petit numérateur, ça va aller. Oh, collègue, c'est mon instit qui m'appelle comme ça, c'est gênant, Passer à la seconde. Le voyage fou de Victorien et Colette pour aller participer à un jeu télévisé pour gagner des brousous, enfin euh, de l'argent, va se faire. Réponse 1 En covoiturage et en stop Réponse 2 Homme, routière, TGV et taxi Réponse 3 En avion, puis TER, puis bus de ville. Je vais laisser la parole au petit calamar Réponse 1 Colette, je vous laisse le soin de valider ou pas, ça réponse. Oui, oui, bien sûr que c'est juste. Oh, c'était tellement fou cette virée. J'ai retrouvé toute ma jeunesse. Et cette rencontre avec Barbara, Raphaël X et mon Jean René. Colette, arrête, tu vas en dire trop. Il y a sûrement des gens en France qui n'ont pas encore lu le roman. Nos équipes sont à égalité et il va falloir les départager. Pour ça, une dernière question. Colette, va-t-elle gagner les brousoufs tant attendus? Mais ceci, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne faut jamais dire la fin d'un roman! Mais, mais, je veux savoir si je suis lue, si on va au bout de mes romans et si on les aime. Non, on ne vous donnera pas cette réponse. Même si on perd tous nos brousoufs. On ne voudrait pas gâcher le suspense, nous. On vous laisse découvrir la fin par vous-même. Allez, juste un indice. Et si on dansait